Voici la biographie de quelques personnalités francophones célèbres. Victor Hugo est né en 1802 à Besançon. Il est mort à Paris en 1885. Il a écrit plusieurs romans, dont Les Misérables et Notre-Dame de Paris. Il a aussi écrit beaucoup de poèmes. Il a aussi joué un rôle important en politique. Samuel de Champlain est né en France. Il est mort à Québec en 1635. Il a été soldat et navigateur. Il a fondé la ville de Québec en 1608. Maria Salomea Slodowska, appelée Marie Curie, est née à Varsovie en Pologne le 7 novembre 1867. En 1895, elle s'est mariée avec Pierre Curie. Elle est devenue citoyenne française. Avec son mari, ils ont découvert le radium. Elle est la seule femme française qui ait reçu deux prix Nobel en physique et chimie. Elle est morte en France en 1934. Henri Dunant est un homme d'origine suisse. Il est né à Genève en 1828. En juin 1859, il a voyagé en Italie et a vu les dommages de la guerre. Il a écrit sur ses observations. En 1863, il a inspiré la création du Comité international de la Croix-Rouge. En 1901, il a reçu le premier prix Nobel de la paix.